Non moi c'est Noël T minus 60 seconds and counting Start, 2, 1, 2, 10, Bordel de merde. Oh putain, ça bouge. Oh, bordel, 10, se to push up with Ah, les gens viennent d'espace, et devinez quoi Il y en avait un en espace, et ouais, je le savais, je le savais, personne ne le croyait. Alors Thomas Pasquet, voyez, oui, moi je m'en fous, je vois la secoupe volante, enfin, un en c'est pareil, rien à foutre, je l'ai. Alors on s'ouvre tout de suite, et sans plus tarder, parce que j'ai la tournée moi. Force dimensionnelle, les dimensions, tout ça, les Avengers, Thanos, c'est des beaux de doigts que tous les petits jeunes s'y veulent aujourd'hui, et ben, rien à foutre, hop, nous, ce qu'on veut, c'est des bonnes cartes. Alors, Saga des anciens, Tarnia, Posture de Trahison, X-Exclusion, eh, Dogmatique et c'est une commune, donc voilà, Chaîne de Surprise, Mouveuse de Kibri, oh, voilà, Oh, du libre libre Ultra, mais voilà, que demander de plus, que demander de plus, Sarkogalus, Divor, Hydra, vilain, oh, c'est fait un jeu de moi et euh, La cave Mignonne, Orochi, là, jeu jeux du démon musical, voilà, voilà. Mais j'avais raison, Thomas, parce que j'avais raison, c'est moi qui vais poser le premier pas sur Mars. Et je vous le dis, il y aura Noël sur Mars avec du Coca-Cola. Bah ben, les bisous, tendres, chocolat, biscuits, tout ça. Faut se dépêcher, Noël approche à grand pas.